Le télétravail, c'est tellement génial, le télétravail, c'est tellement génial. Pour l'employeur, c'est sûr. Plus de bureau, plus de chauffage, plus de cantine. Bon, pour nous aussi, moins de temps dans les transports, c'est aussi moins de fatigue. C'est du bonus, ce virus Oui, oui, oui, oui. Oui, mais... Travailler à la maison, c'est possible, tant que les enfants sont à l'école. Et si je suis malade Eh ben, je suis malade. Je ne peux pas travailler. Et si je n'ai pas fini un boulot Je dois y passer la nuit Et comment passer du professionnel au privé Sans bouger de ma chaise mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. S'isoler chez soi pour travailler, ça peut aider à se concentrer. Mais il ne faudrait pas oublier que jouer collectif, c'est aussi productif. Hein Alors, ce qu'il faudrait, c'est en oh. Encadrer le télétravail pour se fixer des règles communes. Car c'est à l'employeur, l'employeur, c'est à l'employeur de veiller au respect des horaires. Donc, à la déconnexion. C'est aussi à lui de me fournir le matériel adapté, les logiciels, une bonne connexion. Oui, oui, je sais, ça paraît logique. Mais c'est toujours mieux si c'est écrit noir sur blanc, dans un accord national. Alors, le télétravail, c'est oui, mais encadrer encadré.